Eh bien voilà, c'était le dernier truc auquel on aurait pu penser Alors qu'on était sous le feu des antennes perturbé par le linge des voisins, etc, etc La dernière chose à laquelle on aurait pu penser C'est jouer à la bagarre Ou faire la zumba Jouer à cache-cache Toutes ces choses, on les a complètement zappées Tout ça Et même, même, même ça Voilà le topo donc, on transpose pour la vie des humains. Au niveau du code couleur, faites attention, c'est pas tout à fait la même chose, c'était pour un souci pratique. Donc, on retrouve la stimulation corporelle, la stimulation émotionnelle et la stimulation intellectuelle. Le sport, donc se défouler. Alors, pratiquer un sport euh, conventionnel, euh, ça s'entend. Hein. Il va y avoir énormément d'activités possibles, hein. du fitness à la musculation... Pourquoi pas de la course, etc. Alors, vous allez me dire tout de suite, « Oui, mais attends, Guillaume, t'as vu dans l'état dans lequel on est On va pas commencer à jouer la bagarre. » Eh ben, on va y aller crescendo, hein, c'est l'idée. On va même commencer par changer le décor. Donc, je reviens à mon tableau. Le jeu, comme vous le voyez, va occuper les trois sphères, plutôt les trois cadres. La danse, j'insiste vraiment sur la danse. C'est là qu'on va engager notre corps. Alors, on va pouvoir danser énergiquement, comme on va pouvoir valser, hein. si vous avez un partenaire, pourquoi pas. Chanter, et puis écouter de la musique, tout simplement, ça va accompagner toutes nos journées. Il va falloir qu'on se mette dans un état d'esprit, un état émotionnel positif. Pareil pour les EHS, un instrument à vent euh, ou à cordes, et puis euh, quelqu'un qui chante ou euh, mettre votre musique dans votre tête, hein. moi je sais faire ça. Mes albums préférés, sont gravés dans ma tête, la vie. Tout l'univers de la musique va vous rappeler des souvenirs. Autant choisir des musiques dansantes, joviales, qui vous rappellent des bons moments. Et j'insiste, des bons moments. C'est-à-dire, il n'y a aucune chance pour que ça vous rappelle un élément négatif par rapport à tel ou tel souvenir. Non. Vous choisissez un truc qui marche à tous les coups. Un truc qui a toujours marché sur vous. Sinon, vous allez chercher un peu ailleurs sur Internet. Proposer à un ami de vous faire une playlist, quelque chose comme ça, qui vienne danser avec vous, qui vienne passer euh, la journée ou le week-end avec vous. Bon, la sphère discussion, lire, j'aurais pu mettre les arts, euh, peindre, etc. C'est pour euh, occuper nos pensées. Il va falloir occuper nos pensées pour éviter les pensées négatives. Et puis pour le reste, euh, cuisiner, ça va être important. À nouveau, je vous recommande de ne pas vous mettre la pression sur les régimes, euh, etc. Faites-vous plaisir, faites plaisir à l'animal qui est en vous. Hein, C'est un programme qu'on est en train de faire, on va le faire sur tous les degrés euh, de la vie. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, cuisiner en dansant, préparer, euh, préparer les légumes en dansant avec votre musique préférée, ça va marcher super. Si vous faites, ne serait-ce que danser le twist du frigo euh, à l'évier sur de la musique, ça change tout en fait, ça change tout pour votre animal. Et puis, euh, mettez-y de l'humour, mettez-y euh, votre délire, hein. vous avez votre univers à vous c'est plus à moi d'intervenir, là. c'est votre délire à vous, hein. il va falloir revivre euh, ouais, l'adolescence euh, et puis même euh, aller piocher, puis ça va vous permettre d'ailleurs de chercher dans les bons souvenirs, mobiliser la mémoire pour autre chose. Donc méditer, je viens d'en parler finalement, prendre soin, bah, c'est global, hein. on parlera des besoins à nouveau, les, les extras, peut-être un spa, peut-être, euh, je sais pas, il y a plein d'idées, pour faire plaisir et du bien. Et se reposer, mais ça je vous apprends rien, parce que vous commencez avec la fatigue chronique, -là, cette case-là, vous la, vous la connaissez. Je recommande quand même, si c'est dans vos moyens, l'achat d'un baldaquin. Je pense que pour un électro-hypersensible, vous avez un flot de voitures le matin, entre 6h et 8h, c'est pas dit que c'est puisse être ça qui vous déclenche les cauchemars. Ça pourrait très bien déclencher tout le système dans un mode cauchemar, un mode onirique. La question à vous poser, euh, c'est qu'est-ce qui me manque comme dimension dans ma vie Je commence par quoi Qu'est-ce qui va marcher sur moi Donc, vous l'avez compris, on désamorce en parodiant des situations qui sont pour nous de l'ordre quasiment ingérable, hein, c'est l'enfer quotidien. Donc on va désamorcer tout ça, on va dédramatiser tout ça inconsciemment. La deuxième phase, c'est d'introduire pas à pas le stimulus qui nous rend la vie pénible. Pour faire pour, je me suis retrouvé à danser avec mon portable. À faire semblant d'envoyer... Enfin, ne serait-ce que l'allumer, il était en mode avion, et puis voilà, je fais des applications, des trucs comme ça. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je descends la cage d'escalier, je sais que j'ai euh, l'endroit redouté euh, des disjoncteurs et Linky et compagnie. Eh ben, si je suis vraiment dans un élan jovial, si vraiment j'ai réussi à à établir cette espèce d'euphorie et d'insouciance, ben, ben je vais le caresser, le, le, le disjoncteur. Il va falloir un petit peu euh, dépasser certaines limites. Alors peut-être que mon, mon exemple, il vous paraît euh, ridicule, etc., mais en fait, je suis en train de leurrer mon animal à l'intérieur de moi. Alors, lui, lui, quand j'arrive devant le disjoncteur, il se dit « oulala, oulala, vite, vite, vite, il faut qu'il aille au frigo et vite qu'il reparte ». C'est ça qui fait à chaque fois ça, je vais l'aider à courir plus vite, je vais, vais l'aider à je vais lui donner une dose d'adrénaline. Euh... ben, bah... oh, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il pourquoi il caresse le pigeon Mais pourquoi il chante Mais pourquoi il danse C'est ça. Le chien à l'intérieur de vous, il va se dire OK. Ah et en plus, il est calme en repartant. OK, d'accord, OK. Bah, une fois, deux fois, trois fois, il va se calmer. Voilà, c'est ça qu'on appelle la reprogrammation tout simplement. Donc ça, euh, je vous laisse au feeling. Qu'est-ce que vous introduisez Qu'est-ce que vous enlevez Est-ce que vous enlevez votre t-shirt anti-onde Est-ce que vous enlevez votre bonnet aujourd'hui Etc. Sachez que pour ce qui concerne l'électro-hypersensibilité, c'est délicat. Mais Même pour le MCS, si vous mettez un masque. Le fait de mettre un masque, le fait de mettre un, un bonnet anti-onde, vous envoyez un message inconscient à votre animal intérieur « J'ai besoin d'une protection, donc ça veut dire que je suis en danger. » Donc ça ça va être euh, délicat, mais ça va se faire au feeling. C'est-à-dire que vous allez trouver un élan, vous allez faire des progrès, vous allez valoriser ces progrès, ça va vous donner un nouvel élan, et ainsi de suite, si bien que bah, les protections elles peuvent vite gicler. Il y a la question du baldaquin, par exemple, le baldaquin, bah, j'ai acheté une tenture avec. Euh, ça fait comme un paysage de forêt. Bon bah une fois que je suis à l'intérieur, je.. Je suis moins à penser Swiss Ultima, Swiss Ultima, donc boutique, donc protection, ah oui, il faut que je parle à un le groupe Facebook. D'ailleurs, ça vous arrêtez tout de suite, hein, les groupes Facebook, tout ça, si vous aucun stress extérieur. Sinon, si vous avez trop de stimuli, vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Une fois que vous allez atteindre le point zéro symptôme, j'espère vous connaissez le point zéro symptôme au lever, j'espère pour vous. Je sais ce que c'est de ne pas le connaître. Donc, Il serait bien d'arriver à ce point-là, et à partir de là, si vous introduisez peu de stimuli, vous allez pouvoir mieux identifier lequel c'est. Si vous partez au centre-ville, vous n'allez pas savoir si c'est les piétons, les voitures, les antennes ou les trucs qui vous font flipper. Il y a tous vos déclencheurs. Parce que ça va se décliner sur tous les objets de la vie. Hein. Pour les tentures, par exemple, j'en ai pris une note de grande tenture également avec un, un paysage de nature. J'ai mis ça sur le salon, ça fait 2 mètres sur 2. Bah, je peux vous dire que mon animal intérieur, il doit être content d'avoir ça dans le salon. J'ai changé les miroirs de place, pareil, ça, ça truche un peu, ça fait une impression de nouveauté, etc. Vous ne pouvez pas savoir l'état dans lequel vous baignez, vous... Ça, ça transpire sur tout votre environnement, les objets sont imprégnés de souvenirs, etc. Donc il faut un peu chambouler tout ça. Donc euh, à la limite, changer les meubles en musique et en dansant, si vous avez un peu la forme. Alors en gros, c'est l'idée. Donc, quand les symptômes reviennent, on contrecarre. Alors... Avec du plaisir, les extras etc. Mais bon, vous n'allez pas vous envoyer une barre chocolatée dès que vous avez une légère inflammation ou le nez qui pique. Donc on va agir avec les pensées pour générer des émotions positives et stabiliser notre état. Donc, quelques mantras. Les symptômes reviennent. Immédiatement, je me dis, c'est uniquement mon souci avec mon cerveau. Vous paraphrasez, vous inventez une phrase de cet ordre. C'est rien. C'est pas grand chose, c'est juste une illusion, c'est le problème, j'ai vu ça sur internet, c'est bon, j'ai compris. C'est que ça. On minimise, on relativise. J'identifie le déclencheur sans m'attarder dessus. Donc si j'arrive à identifier qu'est-ce qu'il y a... Ça peut être quelques secondes, comme ça peut être quelques heures, voire la veille. Il peut y avoir une latence entre l'apparition des symptômes et le déclencheur. Mais bon, si vous arrivez à l'identifier, vous vous en félicitez. Parce que je me dis, ok, c'est bon, c'est fait, bien vu. Ce sera moindre la prochaine fois. Ce sera plus facile, c'est comme arrêter de fumer. Je repense à, tiens, j'ai envie d'aller au PMU avec les autres, fumés. On contre car mentalement, ça va être comme une tentation de, de céder à, à l'emballement du système. Quand vous arrêtez de fumer, par exemple, vous êtes pris à la gorge comme une envie de, de pleurer. Bon, ben, c'est ça qui vous fait replonger, parce que vous avez envie de faire passer cette, cette sensation. Il faut outrepasser ça. Et l'usée de relaxation, vous vous en doutez. Euh, la question, ma santé va-t-elle vraiment s'améliorer Bon, immédiatement, on se dit, euh, on regarde d'où on est et les progrès qu'on a fait. Si peu de progrès vous allez faire, ça va déjà être euh, une révélation pour vous. Et c'est ça qui va créer l'emballement et l'élan. Ça va être un cercle vertueux. Et tout simplement se projeter dans le futur. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à nouveau enfin, C'est super positif de se dire, oh là là, je vais pouvoir faire ça à nouveau, etc. Donc ça, c'est pour contrecarrer. La vidéo est un peu plus longue, mais on devrait finir ici. Donc, une fois que je rétablis des émotions positives en moi, il ne me reste plus qu'à veiller et à profiter. Profiter, c'est vraiment important. Et le mot veiller, pas surveiller. Hein, je veille à mon environnement. Voilà, j'ai compris que les ondes, ça s'emballait. J'ai compris aussi que les ondes, ça embête beaucoup les plantes et les insectes. Et pour les êtres vivants, ça fait une sorte de vieillissement accéléré. Je le sais mieux que tout le monde, je l'ai vécu dans ma chair jusqu'où ça peut aller Mais voilà, je vais continuer à vivre sainement On pourra même faire un travail pour remettre les protections, par exemple Vous savez que les ondes, c'est pas bon pour votre cerveau Vous voulez remettre votre bonnet ou votre casquette Eh bien on va faire un petit rituel avant de mettre le bonnet à la casquette, on va se dire je mets ma casquette parce que cette casquette, j'aime bien la couleur ou parce qu'elle va bien avec mon t-shirt. Ce bonnet, il me tient chaud, il est doux, je sais pas. On va contrecarrer avec du positif. On va détourner l'attention. Ce bonnet, c'est une protection parce que je suis en danger. Ça, non. On va évacuer ça de notre esprit. Pareil pour l'alimentaire, pareil pour tout. Hein. Vous êtes déjà des gens alertes pour votre mode de vie. Donc, voilà, vous allez pas changer au point de, de retourner au centre-ville ou dans une usine. Hein. On s'entend bien donc, je fais attention à mes besoins, je fais attention à mes envies et à mon entourage. Donc, je suis pas votre coach, et puis, vous connaissez mieux la vie que moi, certainement. Puis, sinon, vous avez plein de ressources, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet, pour renforcer vos barrières, votre personnalité, et puis... Euh... Ouais, puis... Euh... Après, je vous dis, c'est un cercle vertueux, donc, euh... rien que la question « Qu'est-ce que je vais faire de nouveau ?» ou « À nouveau ?», ça vous offre un champ illimité, donc... Euh... Les envies, ça va, ça va être important de les cultiver. Puis voilà, ça va être crescendo, hein. vous allez faire des balades. Vous avez identifié des lieux avec votre détecteur. Euh, moi, j'en étais à courir dans certaines ruelles parce que je savais qu'il y avait un linge avec une lessive insupportable pour mon odorat. Vous avez identifié des lieux qui sont dangereux. Hein. J'ai parlé de l'entrée de chez moi, sortir de chez vous, tout ça. Mettez-vous la petite chanson favorite dans la tête quand vous marchez dans ces ruelles ou dans ces endroits que vous avez identifiés comme plus dangereux. Et vous allez voir, vous allez traverser une fois, deux fois, trois fois. Vous allez maîtriser les symptômes s'il y a des relances. Et puis, je vous dis, ça va être un tel élan que vous allez courir à, dans les ruelles, mais d'une autre façon, en souriant. Moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je suis sorti. J'ai vu le linge de ma voisine. J'ai reniflé. J'ai rien senti. J'ai fait « ça marche ». Je, me suis, je, je suis allé, je suis resté deux minutes sous le linge, à profiter, et puis j'ai enfin senti le parfum de la lessive de cette fameuse voisine. Et je me suis dit c'est bon. J'ai filé chez ma mère, je lui ai dit euh, « donne-moi ta lessive s'il te plaît ». Elle a halluciné parce que c'était complètement incongru et j'ai ouvert le bouchon devant elle, j'ai reniflé un grand coup et j'ai fait « ok c'est bon, c'est réglé, le MCS c'est réglé ». Après, mon MCS, ça faisait six mois que, que ça commençait à sérieusement m'embêter, donc je dis pas si ça fait dix ans, etc. J'ai un super cadre, à 5 minutes, j'ai la, la petite cascade avec la forêt, avec une zone très peu polluée. L'habitat aussi, j'ai pas eu à faire grand frais pour me retrouver à peu près à l'aise, si ce n'est l'achat du bal et quelques protections. Mais j'ai perdu 10 ans de ma vie minimum quand je remonte le passé quand je vois l'état de santé dans lequel j'ai évolué Un dernier conseil ici, voilà, pour le jeu Enfin, pour tout ce qui est euh, les parodies de situations ingérables ben faire comme un enfant, avec des enfants, voire avec des animaux Alors là, vous êtes sûr qu'ils vont vous entraîner Comme vous l'avez vu dans la vidéo avec ben, Enfin, c'est moi qui l'ai entraîné, mais ça marche dans les deux sens Avec euh, ces fameux neurones miroirs et euh, à vrai dire, le secret du mouvement de bascule du, du bassin vient, alors, euh, pour ce qui est de la science, ça regarde la production d'oxytocine qui contrecarrerait le cortisol euh, qui, justement, serait responsable du dérèglement au niveau, euh, ne serait-ce que du brouillard mental. Donc c'est la partie inférieure de votre corps qui, stimulée, pourrait débloquer ce problème d'hypervigilance. C'est tout simple, tout simple. Alors figurez-vous que cette information, je l'ai eue après m'être rétabli. De quelle information je parle Une amie m'a envoyé un documentaire qui s'appelle « L'enfant-cheval ». Et en fouillant, en essayant de, de trouver le protagoniste sur Internet, je suis tombé sur sa page YouTube et il explique, donc il a monté un, un centre équestre dédié aux enfants autistes, et il explique que le fait de faire monter un, un enfant ou un adolescent sur un cheval crée ce mouvement de bascule du bassin. Et c'est ça qui stimule l'enfant, en fait, et qui relance la machine au niveau de ce fameux blocage neurologique. D'où ces thérapies avec les animaux et les, en, les enfants autistes de bas niveau comme de haut niveau. Donc voilà, c'est la piste sur laquelle je vous lance. Et comme je disais, s'il faut faire une vidéo, tout simplement répondre aux commentaires. Et puis si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à en MP. A très bientôt